Donc, euh, on va commencer par faire la reconnaissance des territoires ancestraux des provinces Atlantiques. Euh, oui, et c'est enregistré maintenant. CBUA, représente les bibliothèques universitaires et collégiales de la région, qui sont toutes situées sur les territoires non cédés et traditionnels des Premières Nations. À Terre-Neuve et au Labrador, nos bibliothèques se trouvent sur les terres des Inuits de Nunatsivut et de, de Nunatsukavut, des Design de, de Nitassinan, des Beotuk et des Mi'kma. À l'Île-du-Prince-Édouard et à Nouvelle-Écosse, nous retrouvons nos collègues situés sur le territoire des Mi'kmaq. Au Nouveau-Brunswick, les bibliothèques se trouvent sur le territoire des peuples ballastiques, Mi'kma et Passamaquoddy. Les membres du KO CBUA souhaitent exprimer notre plus sincère gratitude aux Premières Nations qui partagent leur terre ancestrale avec nous tous. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Victoria Volcanova et je suis la bibliothécaire de référence et de la communication savante à l'Université de Moncton. Au nom du CoCBEA, du Comité d'intendance de la préservation numérique et de nos partenaires ACENET et l'Alliance de recherche numérique au Canada, du Canada, je vous souhaite la bienvenue à la série 2021 sur la gestion des données de recherche du CoCBEA. La francisation de l'événement est rendue possible grâce à la collaboration des membres du groupe de travail sur la gestion des données de recherche du Bureau de la coopération interuniversitaire, BCI. Un grand merci à nos organisateurs, Margaret Vail, Effects, Cynthia Lise, Lucan, Cynthia Holt, Paul CBUA, Erin McPherson, Dow, Dalhousie, Uh, Louis Gillis, Dalhousie, Alison Farrell, Memorial University, Lydia Vermeiden, AceNet, Jennifer Abel, l'Alliance, Jonathan Dory, l'INRS, et moi-même. Cette séance est enregistrée et sera disponible après la présentation sur le site Web du cours CBUA. L'audio des participants est coupé dès leur arrivée. Nous vous demandons de rester en mode muet lorsque vous ne parlez pas. Si vous avez des problèmes techniques, veuillez les signaler dans la boîte de clavardage pendant la présentation principale. Selon la version de Teams que vous utilisez, vous avez les contrôles du micro, de caméra et l'accès au clavardage soit en haut ou en bas de l'écran. Donc, regardez ça sur vos écrans. N'oubliez pas de demeurer aimable, courtois et respectueux des présentateurs et des autres participants. Je, veux vraiment, je vais maintenant vous présenter Émilie Fortin, bibliothécaire à la gestion des données de recherche et à la préservation numérique à l'Université Laval, qui présentera le webinaire d'aujourd'hui sur le sujet « À l'aide, j'ai besoin d'un plan de gestion de données, utiliser l'assistant PGD et plus encore ». Émilie Fortin a complété sa maîtrise en sciences de l'information à l'Université de Montréal en passant une année à la haute école de gestion de Genève. En 2010, elle a été embauchée à la bibliothèque de l'Université Laval comme responsable de l'équipe de production numérique, de la préservation et de la conservation des collections. Depuis janvier 2021, elle s'occupe de la gestion des données de recherche, GDR, ainsi que de la préservation numérique. En février de la même année, elle s'est jointe au groupe de travail sur la GDR du sous-comité des bibliothèques du BCI. Si vous avez des questions à poser, veuillez les mettre dans le panneau de clavardage. Vous accédez au panneau de clavardage en cliquant sur l'icône de chat du haut ou de bas de votre écran. Émilie euh, va prendre les questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, si vous les avez, euh, on va les poser tout de suite, ainsi qu'à la fin, s'il y en a aussi. Alors, Émilie, c'est à toi. Merci, Merci. Victoria. Et comme je vais partager mon écran, je ne verrai absolument plus rien. N'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions à répondre au fur et à mesure. Très bien. Ouh, et c'est ça, ça part bien. Je commence par pas la bonne diapo. <rire> Mais c'est bien partagé. Ouais, super, merci beaucoup. Donc, euh, bonjour à tous. Je suis contente d'être parmi vous virtuellement. Euh, -être une... En fait, je vais commencer par honorer les premiers peuples qui, ont partagent, qui partagent et qui ont partagé auparavant le territoire sur lequel est installée mon institution, c'est-à-dire l'Université Laval. Donc, les Huron-Wendat, les Wabanaki, les Inuits, les Atikamekw et les Malacites. Euh, pour ceux qui vont écouter l'enregistrement, je préfère faire une petite note, un petit avertissement au début. Euh, je fais la présentation le 28 octobre. Donc, il y a certaines choses dans ma présentation qui, normalement, ne seraient pas là. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Quelques questions pour commencer, juste pour avoir une idée à qui je m'adresse et c'est là que je vais changer mon partage, ce ne sera pas bien long. Euh, en fait, c'est des questions pour de, de Menti, je ne sais pas si vous les avez déjà utilisées. Victoria va mettre dans le chat les, euh, le lien à suivre pour pouvoir répondre à la question. En fait, la première question, c'est de savoir dans quelle région se situe votre institution, donc euh, au Québec, en Atlantique ou ailleurs? Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont au Québec. On laisse quelques temps pour répondre. Visiblement, vous l'avez déjà utilisé parce que vous semblez assez à l'aise. Donc, le Québec est très bien représenté, l'Atlantique aussi quand même. OK, ça nous donne une idée, merci. La deuxième diapo, euh, en fait, c'est pour avoir une idée euh, laquelle des catégories décrit mieux votre profession. Donc, est-ce que c'est professeur, chercheur, professionnel de recherche, étudiant, bibliothécaire ou autre. On a beaucoup de bibliothécaires et de professionnels de recherche parmi nous. Et beaucoup d'autres, ce <rire> qui est quand même un peu intriguant, mais euh, c'est super. OK, merci beaucoup. Donc, je vais retourner à ma présentation. le délai. Voilà. Donc, les objectifs du webinaire, euh, pour vous donner une idée aussi, c'est vraiment le, euh, c'est à peu près exactement le même webinaire qui a été présenté en anglais il y a euh, une ou deux semaines. Euh, et vous allez, si vous n'avez pas vu le, de, le webinaire en anglais, vous allez avoir les mêmes informations en français. Euh, le but, c'est de comprendre c'est quoi un plan de gestion de données, donc un PGD. Comprendre l'utilité d'un PGD, connaître un peu l'assistant de portage, le, du PGD de portage, être en mesure de rédiger un PDD et connaître d'autres sources utiles de portage. Euh, normalement, à la fin du webinaire, vous allez pouvoir utiliser euh, l'assistant PGD et pouvoir rédiger un plan de gestion de données assez facilement. Là, euh, petit avertissement, ça se peut que je... Ben, pas ça se peut, je vais prononcer souvent portage. Je sais très bien que portage, maintenant, fait partie de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Par contre, le site Web est encore identifié au comme portage. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser portage. Ça, et aussi que je ne suis pas encore assez habituée à utiliser l'Alliance, mais tout ça pour vous dire que si je parle de l'Alliance ou si je parle de portage, c'est la même chose. Donc, on revient un peu sur qu'est-ce que la gestion des données de la recherche. Il y a eu un excellent webinaire qui a été donné par, euh, une de, ben, par vos collègues et une de mes collègues aussi là-dessus. Donc, je sais que ça a été enregistré, ça, ça vous tente d'aller le revoir. Euh, J'en parlerai pas longtemps, mais tout ça pour dire que la gestion des données de la recherche se fait tout au long du cycle de vie. Donc à la fois à partir du moment où le projet commence, même commence même à mijoter à l'intérieur du cerveau jusqu'à la fin et même après la fin du projet. Donc c'est vraiment partout. Ça vise à assurer la survie et la reproductib... Reproductib... reproductibilité des données à long terme. Qu'est-ce que sont les données de recherche Les données de recherche, ça peut être absolument n'importe quoi. Donc, c'est des faits, des mesures, des enregistrements, des observations recueillies par des chercheurs ou d'autres personnes, à assorties d'une interprétation minimale de leur contexte. Ça peut être sur n'importe quelle forme, n'importe quel support. C'est vraiment tout ce à quoi à peu près vous pouvez penser pourrait être une donnée de recherche. Et qui est responsable de la gestion de données de la recherche La première chose qu'on pense d'habitude, c'est que ce serait les chercheurs. Oui, effectivement, les chercheurs sont partiellement responsables de la gestion des données et de la recherche, mais ils ne sont pas tout seuls là-dedans avec cette responsabilité-là. Il y a aussi les fournisseurs de services et d'infrastructures, les responsables des politiques et les administrateurs, ainsi que les bibliothécaires et les étendants de données. Donc, si les chercheurs se trouvent, euh, ont l'impression d'être un peu seuls, il y a de l'aide quelque part. Il faut juste réussir à la trouver, ce qui n'est pas nécessairement facile, mais il y en a. Sur le site de portage, il y a entre autres une page avec une liste de personnes-ressources pour la GNR dans les établissements. Euh, là, j'ai copié la, le début de la page, donc vous voyez juste les premières euh, lettres, mais euh, il y en a aussi pour toutes les… Là, je dis toutes, mais je ne connais pas assez les universités atlantiques pour dire qu'ils sont toutes là, mais normalement, oui. Euh, donc, Dalhousie, Memorial, euh, UB, UNB sont là. Donc, normalement, c'est un bon point de départ. Si jamais vous ne savez pas à qui vous adresser, vous commencez par aller voir là. Puis la personne qui est notée à cet endroit-là devrait pouvoir vous aider à trouver les ressources dont vous avez besoin. L Histoire d'horreur en gestion de données de la recherche. Quand je fais des présentations, souvent, on me dit, oui, mais ça sert à quoi? C'est quoi le pire qui peut arriver si on ne fait pas une bonne gestion de données de la recherche? En fait, je vais souvent dans le pire parce que c'est ce qu'on me demande, mais il y a plein de belles histoires aussi qui se passent. Donc, des données de recherche qui ont servi à, à conduire à une nouvelle recherche, donc des découvertes auxquelles la première personne n'aurait pas pensé. Mais, vu les circonstances, on va y aller dans les histoires d'horreur. Donc, si c'est impossible de reproduire un résultat, il y a des, des recherches qui ont été déposées, des articles qui ont été publiés, même avec des données, mais que les personnes par la suite sont incapables de reproduire un résultat, il peut arriver que euh, l'article soit retiré. Je vous ai mis un exemple ici, sauf que bien entendu, il y en a d'autres. Je ne voulais juste pas euh, en lister plusieurs, mais ça peut arriver. Impossibilité d'ouvrir des fichiers. Là, j'ai mis à peu près la pire, euh, la, pire, euh, la pire situation possible avec des disquettes. J'espère que vous n'avez pas encore de données sur des disquettes, sauf que ça se peut, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'à ma bibliothèque, on a enlevé les disquettes des collections. Il y avait encore, entre autres, des thèses avec des annexes sur disquettes, avec des données, bien entendu. Donc, le format sur lequel est vos, vos données peut poser problème à long terme. J'ai aussi mis un exemple de fichier. Euh, là, vous allez dire, bon, ce pas si pire comme fichier. Effectivement, c'est n'est pas si pire. Vous avez des WordPerfect qui s'ouvrent encore bien avec des Word. Encore là, il faut qu'il y ait l'extension, ce qui n'est pas toujours le cas. Et euh, vous avez des vieux Word et vous avez un PDF. Puis vous pouvez vous dire, ah, mais un PDF, ce n'est pas grave, un PDF, c'est solide. Eh, pas tout à fait. Parce que le PDF que vous voyez ici, c'est un PDF 1.2. Le PDF, c'est en fait Acrobat, s'entend pour pouvoir ouvrir les PDF avec toutes ces nouvelles versions, mais à partir de 1.3. Ce qui fait qu'il ne garantit pas l'ouverture des fichiers 1.2 et 1.1. Donc, idéalement, il faudrait que je migre ce fichier-là. Là, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet. Euh, comme Victoria a mentionné, je suis aussi responsable de la préservation numérique, donc je pourrais vous en parler pendant 45 minutes, mais ce n'est pas le but ici. Impossibilité de retrouver ces données. Donc, si jamais vous avez quelqu'un qui vous écrit et qui vous demande « Est-ce que je pourrais avoir accès aux données qui sont relatives à un article que vous avez publié en 2010 » Est-ce que vous avez encore les données Est-ce que vous savez où sont les données puis, est-ce que vous allez pouvoir retrouver exactement les données qu'il faut à travers l'ensemble des données qui sont en lien avec la recherche? Là, je vous ai mis aussi un exemple qui, vous pouvez dire, coordonnées mal chaussées. C'est effectivement le cas. C'est de mes fichiers et qui, sont, et, et qui sont intitulés Extreme, Extreme Backup, Extreme Backup 2, Extreme, je sais pas, Extreme New, puis Extreme Work in Progress. Honnêtement, moi, rendu aujourd'hui, je ne sais plus c'est quel mon bon fichier. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut faire attention de comprendre les données. Donc, vous avez quelqu'un qui vous les demande, vous les trouvez, ils sont encore disponibles, vous pouvez les ouvrir, tout fonctionne bien. Sauf que là, vous avez un fichier Excel et là j'ai mis le pire cas possible. Ça, inquiétez-vous pas, ce n'est pas un cas réel, c'est un cas inventé. Donc, des colonnes qui ne sont pas euh, avec aucun intitulé, des, des, des, formats de fichiers, des formats de données qui ne sont pas euh, avec aucune règle, euh, des couleurs, des acronymes qui ne veulent rien dire. Là, on parle vraiment de la question de documenter ces données pour pouvoir les comprendre à long terme. Impossibilité de la protection des données. Si jamais euh, vous avez vos données qui sont, disons, sur votre ordinateur portable et que, pour une raison ou pour une autre, euh, votre ordinateur portable est volé, est-ce que c'est grave? Est-ce que vous avez une copie de vos données ailleurs? Est-ce que vous, votre ordinateur contenait des données euh, qui, qui poseraient problème pour la sécurité nationale? C'est plein de choses qu'il faut se questionner, à savoir à partir du moment où les données sont quelque part, à quel point ils sont en sécurité. C'est sûr que s'il y a des données euh, sensibles ou des données, encore là, au niveau sécurité nationale, qui peuvent être plus, euh, plus délicates. Il y a aussi la possibilité de, euh, par exemple, si jamais vous êtes euh, dans un laboratoire, les, vos données sont sur des serveurs qui sont dans le laboratoire, et vous avez aussi une copie sur votre disque portable, il y a une explosion, un feu, tout le monde s'en sort indemne, mais vous perdez tout ce qui est matériel. Est-ce que c'est grave? Est-ce que vous avez une copie de vos données ailleurs? Là, c'est un feu, mais toutes les désastres qui peuvent arriver, il faut les prendre en compte parce que ça peut arriver justement. Donc, comment éviter toutes ces situations-là? Comment est-ce qu'on peut prévenir? C'est Un plan de gestion de données, ce n'est pas magique. Ça ne va pas vous éviter toutes les catastrophes qui pour, peuvent vous arriver. Je ne dirais pas qu'ils vont pouvoir, mais qui peuvent arriver. Mais en fait, c'est le temps de prendre une pause et de penser à ces possibilités-là pour essayer de prévenir au lieu de guérir. C'est quoi, en fait, un plan de gestion de données? Là, j'ai pris le, la définition qui est euh, sur le site de la politique des trois organismes. C'est un document évolutif, généralement lié à un projet ou à un programme de recherche, qui consiste en des pratiques, des processus et des stratégies rattachées à un ensemble de sujets particuliers touchant la gestion et la conservation des données. Il doit être modifié tout au long du projet pour refléter les changements dans la conception du projet, les méthodes ou d'autres considérations. Ça, c'est aussi très important. Un plan de gestion de données, ce n'est pas un document qui existe à un moment fixe de l'histoire, il doit évoluer avec la recherche. Un plan de gestion de données, la principale raison pour laquelle il va falloir en faire un, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure raison, mais la principale, c'est qu'à euh, partir de, du printemps 2022, euh, les organismes subventionnaires vont exiger la rédaction la, la d'un plan de gestion de données. Là, on dit printemps 2022, mais en fait, euh, pour certains organismes subventionnaires, ils visent printemps 2022 pour identifier les demandes de subventions qui vont exiger la rédaction d'un plan de gestion de données. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, en aura pas, qui ne seront pas exigés à partir de, du printemps, sauf que peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Il y en a d'autres aussi si vous travaillez avec euh, des partenaires qui sont européens ou ailleurs qui peuvent déjà exiger la rédaction d'un plan de gestion de données. Donc oui, c'est une bonne raison de le faire, sauf que pour vous, ce n'est peut-être pas la meilleure. Là, je ne vous lirai pas toutes parce que je n'ai pas l'intention de faire comme un vendeur de chats pour essayer de vous convaincre. En fait, un plan de gestion de données, les, les raisons sont toutes valides, mais euh, ça peut vous aider à long terme. Parce que souvent, maintenant, euh, quand vous allez publier un article, la revue va exiger euh, le dépôt des données. Euh, quand vous êtes rendu à déposer des données, c'est toujours de « OK, est-ce que les données sont propres? Est-ce que justement toutes les métadonnées, est-ce que les, la documentation est complète? » Ça peut être long à la fin d'une recherche de s'occuper de tout ça, alors que quand on y pense au début, on peut le planifier et le faire tout au long de la recherche. Fait à la fois, ça va être plus rapide à la fin, et vous allez aussi réduire le coût de la recherche en augmentant son efficience et son efficacité. Fait que toutes ces raisons-là sont valides, Ah mais j'en ai deux autres aussi à vous dire qui ne sont pas marquées ici. Euh, J'ai entendu aussi des chercheurs qui profitent de la rédaction, du moment de rédaction d'un plan de gestion de données pour se mettre à jour sur ce qui est nouveau dans leur discipline et sur les nouveaux standards. Fait que ça, c'est une chose. Puis aussi, si jamais vous avez des nouvelles personnes qui se joignent à votre projet pendant que vous êtes en train de le faire, ça peut être utile si vous en avez un pour lui donner et dire, OK, lis ça. Bon, la personne ne sera pas formée à 100%, mais le fait de lire le plan de gestion de données va déjà lui donner une bonne idée. OK, c'est quoi qu'il faut que je fasse, comment le faire, c'est qui qui s'occupe de telle, telle chose. Fait que ça peut être utile. Les informations essentielles qui sont à inscrire dans un plan de gestion de données selon la politique des trois organismes, c'est comment les données vont être recueillies, documentées, formatées, protégées et conservées, comment seront utilisés les ensembles de données existants et quelles nouvelles données seront créées au cours du projet de recherche, comment les données seront communiquées, le cas échéant, l'endroit où les données seront déposées. Euh, fait que ça, on va y revenir sur le contenu, mais un des points que, que je voulais particulièrement euh, mettre l'en face, c'est qu'à travers toute la politique, il y a beaucoup de mentions sur toutes les recherches qui sont menées par et avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Et ça comprend aussi les plans de gestion de données. Donc, à partir du moment où est-ce qu'il y a une recherche que vous faites avec une communauté autochtone, le plan de gestion de données doit être fait avec cette communauté autochtone-là. Quel moment il faut s'attaquer à un plan de gestion de données? Bon, vous l'avez compris, c'est vraiment au début de la recherche, quoiqu'il n'y a pas de mauvais moment pour faire un plan de gestion de données. La recherche peut être commencée et le plan de gestion de données est fait au milieu. À la fin, c'est un peu étrange, mais pas complètement inutile si jamais il y a une recherche qui va se ressembler par la suite. Mais idéalement, c'est de le faire au début et de le mettre à jour tout au long de la recherche. Parce que ce qui, ce qui va avoir été écrit au début va possiblement changer au milieu, va possiblement changer à la fin. Parce qu'on ne sait pas tout au début, il y a beaucoup d'imprévus. Donc, ça vaut la peine de le mettre à jour justement pour ce qu'à la fin du projet et pour les prochains projets, vous ayez déjà euh, des bonnes informations, vous allez pouvoir repartir de ce que vous avez déjà écrit pour lancer votre prochain projet. Et comme j'ai mentionné, euh, du soutien euh, humain quelque part qui se cache dans vos institutions, mais vous avez aussi l'assistant PGD de portage qui est un outil pour faire des plans de gestion de données conformes pour les organismes subventionnaires au Canada. Vous allez sur le site de l'assistant PGD, vous arrivez sur cette page-là. Vous avez déjà des ressources qui sont là. Euh, cette ressource-là permet de rédiger un plan de gestion de données complet en répondant à toutes les questions. En fait, c'est une série de questions qui permet de remplir tous les besoins du plan de gestion de données. C'est accessible à tous, que vous soyez chercheur en lien avec une institution ou quelqu'un qui fait de la recherche dans son sol Tout le monde peut s'inscrire, il n'y a aucun problème. C'est euh, totalement bilingue. Depuis la version 2.0 euh, qui est sortie ce printemps, le bilinguisme a encore été amélioré, donc c'est quand même un très bon outil à utiliser. Si jamais vous êtes déjà inscrit, vous allez ouvrir votre euh, la site vous allez atteindre votre tableau de bord. Un, une des particularités qui a été euh, développée avec la, la version 2.0, c'est la possibilité de copier, donc de faire un clone d'un plan de gestion de données existant. C'est pourquoi aussi je vous dis que ça vaut la peine de le faire et de le mettre à jour, parce qu'à la fin, vous êtes tout simplement, si vous avez une recherche semblable, à faire une copie et partir de là. Donc, ne partez pas de rien pour faire votre nouveau plan de gestion. Si jamais vous n'avez jamais, euh, vous n'êtes pas créé de compte et que là, vous en créez un, vous allez arriver à un tableau de bord vide, bien entendu. Et la première chose que je vous recommande de faire, c'est de modifier votre profil modifiant votre profil, euh, il y a deux choses. Idéalement, vous n'êtes pas obligé de vous lier à votre organisme, mais il y a beaucoup d'avantages à le faire parce que si jamais votre organisation a euh, développé un plan de gestion de données institutionnel, vous allez y avoir accès, ce qui ne sera pas le cas si jamais vous ne vous liez pas à votre organisation. Donc ça, ça peut être utile. Et euh, la chose que je veux aussi vous conseiller de faire, c'est, si vous en avez un, de mettre votre ID. Euh, en fait, de systématiquement mettre le RKID le plus souvent possible quand ils vous, vous le demandent. Parce que, euh, je vais prendre un exemple très proche de moi, mon nom est excessivement commun au Québec. Je ne sais pas on est combien d'Émilie Fortin, mais on est très nombreuses. Donc, à partir du moment où est-ce que je veux que mes choses me soient attribuées à moi, bien, c'est aussi bien de mettre un ID. ça permet de nous différencier. Donc, vous êtes rendu à vous créer un nouveau plan. Vous allez euh, vous demander, vous cliquez « Nouveau plan de données ». Vous indiquez votre organisme de recherche. Encore là, le but d'indiquer l'organisme de recherche, c'est de pouvoir avoir accès à la fois aux plans de gestion qu'eux eux auraient développé ou euh, des fois à des conseils. Parce qu'il y a aussi des conseils qui peuvent euh, inclure dans certains modèles qui ont été développés par portage. Là, je vais utiliser pour tous mes exemples le modèle portage de base, c'est le modèle vanille. En fait, ce modèle-là s'applique absolument à toutes les recherches. Vous avez aussi d'autres modèles. Vous avez, je pense, 13 modèles qui sont disciplinaires que vous pouvez utiliser si vous pensez que euh, le modèle de base s'applique pas bien à votre recherche, parce qu'on s'entend que les disciplines ont énormément de différences les unes avec les autres. Euh, en gros, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. La façon, les choses qui changent, en fait, c'est la façon d'aborder les sujets, la façon d'aborder les, les questions ne sont pas tout à fait les mêmes. Une des possibilités aussi, c'est que si jamais vous avez un projet de recherche que vous dites Ok, ben ce projet-là, il n'y a absolument aucun plan de gestion de données qui s'applique bien à mon projet il y a peut-être une possibilité de voir avec votre institution s'il n'y a pas de développer un modèle pour vous. Il y a certaines institutions qui offrent cette option-là, donc ça vaut la peine de poser la question si vous en sentez le besoin, si vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui s'applique à vos besoins. Alors là, des modèles de plan de gestion de données, vous pouvez les, les trouver à la fois dans l'outil, mais vous pouvez aussi les trouver sur le site du réseau portage. Ils euh, sont listés ici, donc c'est des modèles disciplinaires. Il y en a euh, probablement d'autres qui vont être développés euh, un peu plus tard. C'est des modèles qui sont complètement bilingues, donc vous pouvez les utiliser en français ou en anglais. Là, on passe un peu les, les, les onglets. Euh, le premier onglet, c'est les détails du projet. Les détails du projet, vous, êtes, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de marquer quoi que ce soit. Le titre, il va aller le chercher dans ce que vous avez déjà rempli. Euh, vous pouvez le remplir, je suis bibliothécaire, fait, c'est sûr que je vais conseiller de remplir le plus possible, mais ce n'est pas obligatoire. Euh, dans chacune des boîtes, vous, avez, vous voyez à droite un petit explicatif de qu ce que vous pouvez écrire dans ces boîtes-là. Pour ce qui est de la visibilité, euh, la plupart du temps, les gens ils le gardent privé parce que le but, c'est de l'avoir pour eux. Sauf que si jamais vous trouvez que votre plan de gestion de données est extraordinaire et qu'il vaut la peine d'être partagé, vous pouvez le rendre public. Il y a, euh, après ça, les gens vont pouvoir y avoir accès puis s'en inspirer. Donc, si jamais ça vous tente, c'est tout à fait possible de le faire. Côté partage, ça c'est très utile parce que vous avez à la fois encore la visibilité du plan, mais vous pouvez aussi gérer, euh, inviter des collaborateurs. Donc si vous êtes deux à rédiger votre plan de gestion de données, bien, vous pouvez inviter quelqu'un, puis la personne va avoir accès tout autant que vous, donc vous pouvez euh, écrire en collaboration. Ou si jamais vous avez quelqu'un dans votre institution que vous voudriez qu'il jette un œil avec des commentaires ou des, des suggestions, vous pouvez aussi le mettre soit à lecture seule, soit en copropriétaire également. Comme ça, la personne peut aller voir et faire ses commentaires. Fait que ça, ça peut être utile. Le Téléchargement, c'est si jamais vous voulez, euh, ben à la fois, si vous voulez utiliser un plan de gestion de données, mais que vous ne voulez pas le remplir d'emportage, vous pouvez le télécharger vide. Ou à la fin, bien entendu, si vous avez besoin de le déposer, vous pouvez le télécharger. Là, vous voyez le format PDF, mais il y a toutes les formats, pas tous les formats, mais il y a beaucoup de formats disponibles. Si jamais vous avez des besoins de le mettre en HTML, en CSV, en doc ou en texte, tout est là. Là, on rentre dans le, le, le crunchy du sujet, on va dans le rédiger un plan de gestion de données. Comme je vous disais, je vais garder le modèle Vanille de portage qui a sept sections avec 20 questions totales. 20 questions, ça peut être beaucoup ou pas beaucoup, selon la personne qui regarde. La plupart du temps, quand on parle de plan de gestion de données, les chercheurs nous disent « Ok, c'est un autre document à remplir en plus de tous les autres documents que j'ai à remplir. » Oui, effectivement, euh, on en est tout à fait conscient. Une des choses que beaucoup essaient de travailler, c'est d'essayer d'avoir des ponts entre les systèmes. Ça, ça n'arrivera pas tout de suite, mais bon, on, on en est conscient et on essaie de travailler là-dessus. Et euh, aussi, des fois, on essaie de faire des liens pour que si vous avez rédigé déjà quelque chose sur, euh, pour votre comité d'éthique, ben, au moins dire ben, reprenez ce que vous avez déjà rédigé et mettez-le dans ces réponses-là. Dans les questions comme telles, euh, juste revenir un peu. Donc, dans les, les grandes sections, vous avez la collecte de données, documentation et métadonnées, stockage et sauvegarde, la préservation, le partage et réutilisation la responsabilité et ressources, et la conformité éthique et juridique. Euh, une autre chose aussi qu'on entend beaucoup, c'est que qu'il peut être difficile d'arrimer euh, les réponses avec les questions. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des chercheurs ont déjà la réponse aux questions, sauf quand ils ne l'ont pas parce qu'ils ne l'ont pas, mais la plupart du temps, il y en a une réponse. C'est juste que de comprendre ce que la question veut dire par rapport à la réponse qu'ils ont déjà, ça peut être pas toujours facile. Donc, dans les questions par rapport aux sections, là, la première, c'est ce qu'on cherche à savoir, c'est quels sont les types de données recueillies puis comment seront-elles organisées tout au long de la recherche. Donc, quand on parle de type de données, c'est vraiment, OK, est-ce que c'est des fichiers vidéo, est-ce que c'est des données par un appareil qui avec un format hyper propriétaire qui est lu par un seul logiciel qui coûte une fortune ou euh, ça peut être des, des fichiers Excel, ça peut être à peu près n'importe quoi. Fait que c'est quoi le type de données puis comment vont être organisées ces données-là Bien, ça, on revient à un peu, est-ce que vous allez avoir une règle de nommage pour éviter l'exemple, le mauvais exemple que je vous ai donné au début avec des fichiers backup et des fichiers je ne sais pas? Est-ce que vous allez les mettre dans des, des dossiers? Comment est-ce que vous allez les organiser de façon aussi uniforme pour que toutes les personnes fonctionnent de la même façon dans une équipe? Comment s'assurer de maintenir la compréhension des données? Bien, ça, ça, on parle vraiment des métadonnées, de la documentation. Donc, c'est s'assurer que les données vont pouvoir être donc, c'est tout ce qui entoure les données pour permettre que l'ensemble soit complet. Quand on parle de où seront physiquement les données tout au long de la recherche et comment les membres de l'équipe y accéderont ils là, on parle vraiment de l'emplacement physique. Est-ce que c'est sur des ordinateurs? Est-ce que ça va être partagé par WeTransfer? Est-ce que ça va être du OneDrive? Vous en avez une tonne qui existe aujourd'hui. Donc, selon l'institution, vous avez aussi d'autres possibilités. Où est-ce que les données vont être? Puis, est-ce qu'elles sont sécuritaires? Donc, est-ce que vous avez suffisamment de copies pour éviter de tout perdre? Qui va s'occuper des données? Que faire s'il y a des changements dans l'équipe? Ça, ça parle de lui-même. Donc, d'habitude, il y a une personne qui est quand même responsable des données. Et euh, si jamais les, les, les gens quittent, les gens arrivent, OK, ben, comment est-ce qu'on forme ces gens-là? Comment -ce on les informe? Comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir euh, respecter ce qui a déjà été entendu avec le reste de l'équipe? Aussi, une chose qui peut arriver, c'est si jamais il y a des étudiants dans une équipe de recherche. Il y a des étudiants, les étudiants euh, récoltent une partie des données. Si jamais les étudiants quittent, est-ce que ces données-là sont encore accessibles? Est-ce qu'ils ont été partagées correctement? C'est des choses à prendre en considération. Que faire si la recherche comporte des données sensibles, des données personnelles ou des données associées à des contraintes juridiques et commerciales? Donc, si le projet de recherche est en lien avec un, un contrat, avec une compagnie, ou bien entendu, si vous, de, pa, pa, vous utilisez des données personnelles, il y, a, il y a énormément de contraintes à respecter. Mais généralement aussi, quand vous traitez des données personnelles, il y a eu un, euh, un document qui a été déposé au comité d'éthique. Et c'est pour ça aussi que, euh, que, de mon côté, ce que j'essaie de faire, c'est... OK, ben les, à peu près toutes les questions qui sont posées dans cette section-là ont été répondues dans les documents d'éthique. Donc, il faut aller chercher d'un côté pour le mettre de l'autre. Euh, une fois la recherche terminée, quelle version des données sera conservée à quel endroit et pour combien de temps? Là, on parle vraiment de la préservation de long terme des données. Euh, souvent, les, on parle de... 5 ans, 10 ans, 15 ans, nous, on essaie de penser encore plus long terme, mais on sait très bien aussi qu'avec la technologie, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, on, on vise quand même d'avoir des formats de données qui sont le plus euh, simple, stable possible pour s'assurer que les données vont pouvoir être ouvertes de, justement dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. On sait qu'un fichier texte, normalement, ça va être encore ouvrable dans 50 ans. Un fichier PDF 1.2, hmm, je ne suis pas sûr Peut-être. Donc quand vous allez rentrer dans le plan de gestion de données, euh, vous allez avoir dans chacune des sections une description de la section en premier. Ensuite, vous allez voir la question comme telle. Donc la première question, c'est quel type de données recueillerez-vous, créez-vous, couplerez-vous, acquérez-vous, consignerez-vous? Un jour, ça vaudrait la peine de faire une chanson rap avec ça. Euh, bref, euh, vous remplissez la réponse à la question. Une des choses que, euh, en fait, un, un conseil que je vous donne, c'est d'enregistrer le plus fréquemment possible. Souvent, on oublie parce qu'on a l'impression que ça va enregistrer tout seul, mais non. Donc, euh, cliquez sur « Enregistrer » parce que des fois, on passe à une autre question, mais on oublie d'enregistrer la première, puis on perd ce qu'on a inscrit. Donc, n'hésitez pas à enregistrer. À droite, vous avez les directives. Donc là, vous avez les directives portage, mais ça se peut que votre institution ait fait des directives pour vous. Donc, vous trouveriez aussi les directives de votre institution. Parce que ce qui arrive généralement avec les directives portage, c'est que c'est des liens vers euh, des ressources externes. Donc, ça serait des ressources vers euh, UBC ou ça serait des ressources vers DCC, donc au euh, Grande-Bretagne. Euh, ce qui sont des bonnes ressources, mais ça se peut que vous ayez des ressources locales aussi que ça vaut la peine de consulter. Donc, ça vaut la peine de regarder s'il y a des directives locales. Juste à côté, vous avez les commentaires. Comme je vous parlais, si vous êtes plus qu'un à rédiger le plan de gestion de données, ben, vous pouvez à la fois rédiger dans les réponses, mais vous pouvez vous mettre de, des commentaires. Comme ça, ça évite de changer les réponses, des fois pour juste des commentaires d'un à l'autre. Et une des choses qui est intéressante aussi, c'est que vous allez voir qui est la de dernière personne qui a écrit. Euh, en fait, qui a fait un enregistrement. Donc, quand vous allez enregistrer, vous allez voir ce que ça va changer. Comme ça, ça vous donne aussi une idée, c'est qui la dernière personne qui a fait des modifications. Les trucs de rédaction. Euh, Utilisez un estamp plan de gestion de données du pays de la subvention. Donc, si vous demandez une subvention au Canada, je vous conseille d'utiliser l'estamp PGD. Par contre, si vous êtes en collaboration avec une autre institution d'un autre pays et que c'est eux qui sont les... Euh, c'est eux qui ont, fait, qui ont fait la demande de subvention, disons, en France, en Grande-Bretagne ou autre. C'est mieux d'utiliser un assistant PGD de ces pays-là. Euh, il existe, donc c'est juste de les trouver, là, mais la plupart du temps, c'est assez facile de trouver euh, leur, leur équivalent assistant PGD. Comment c'est flou et précisé? Ça, en fait, c'est qu'au début, quand vous allez le, le, le rédiger, vous n'allez pas tout savoir. C'est tout à fait normal. Donc, écrivez ce que vous savez, puis au fur et à mesure que vous allez avoir les réponses, précisez. Donc, euh, c'est aussi valide pour, si jamais au cours de la recherche, vous avez des choses qui étaient complètement floues au début puis que là vous avez la réponse, bien, au fur et à mesure, bien, vous le précisez. Ne pas laisser de sections vide ou sans réponse, ça c'est tout simplement pour éviter de penser que euh, vous l'avez oublié. Ça se peut très bien qu'il y ait des questions qui ne s'appliquent pas à votre discipline, qui ne s'appliquent pas à votre projet de recherche, mais dans ce cas-là, indiquez-le tout simplement. Évitez d'utiliser un jargon propre à une discipline. Ça, ça, on aime ça le jargon. Quand on, peu importe dans quelle discipline on est, on a un jargon, puis on aime ça l'utiliser et on adore les acronymes. Mais parfois, dans une même discipline, des fois, on se retrouve avec deux acronymes qui veulent dire deux choses différentes. Fait à la fois pour le jargon, puis à la fois pour les acronymes, mettez le plus d'informations possible. C'est sûr aussi que certaines disciplines, c'est un jargon, oui, mais tout le monde, vous connaissez ça, bien, vous l'utilisez. Mais essayez d'être le plus inclusif possible pour que pas n'importe qui puisse le lire et le comprendre, mais au moins que n'importe qui dans votre équipe est élargie, vraiment élargie, puisse comprendre ce que vous écrivez. Justifier les décisions, ça c'est, moi je dirais, c'est principalement pour vous. Parce que, euh, disons que vous rédigez votre plan de gestion de données au début de la recherche, là vous avez à peu près la réponse à toutes, euh, et que vous n'avez pas écrit pourquoi vous avez pris ces décisions-là, et que vous arrivez à la fin de votre recherche et que vous avez écrit, disons, dans votre plan de gestion de données, moi je vais déposer mes données dans le Polar Library Catalogue. OK. Ça peut être valide, mais disons que ça serait plus logique de le déposer dans votre dataverse institutionnel. Là, vous allez vous demander « mais pourquoi est-ce que je voulais les déposer là? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi je voulais faire? » Ça va être beaucoup plus facile pour vous de suivre puis de vous comprendre à long terme si vous justifiez vos décisions. Et je reviens toujours là-dessus, de mettre le plan de gestion de données à jour, c'est ça le plus idéal. Au fur et à mesure où est-ce que vous avez des, des nouvelles informations, que vous changez vos façons de faire, mettez-le à jour. Bien, oui, le plan de gestion de données va être obligatoire, mais idéalement, il faut en faire un outil qui va être utile pour les chercheurs, pour vous, pour votre recherche. Parce que si c'est juste un document à rédiger, parce que c'est un document à rédiger, il ne vous sera tout simplement pas utile, en fait. Émilie, euh, oui. veux-tu prendre oui. une question maintenant? Juste pour oui, avoir, oui. oui, pour faire une, une petite pause. Alors, c'est, on a eu quelques questions, commentaires d'Alain, mais là... On a une question, comment va survivre le PDG euh, lui-même à long terme Télécharger un PDF qui peut devenir désuet Est-ce important de conserver le PGD en compagnie des données en tant que clé de compréhension euh, Alors, est-ce que tu as, est as une um, réponse oui. à cette question pour le PGD, plan de gestion de données lui-même C'est le plan de gestion de données, le PGD oui. C'est très intéressant comme question, euh, je ne l'ai jamais eu. Euh, je trouve effectivement que ce serait une super bonne idée de le télécharger et de le mettre avec ces données. Fait que ça, je trouve que, <rire> honnêtement, personnellement, je trouve que c'est une bonne raison. Il y a une autre chose, je vais vous en parler un peu plus tard, mais qui va arriver, ça va être un, un, une banque de plans de gestion de données. Fait que ça va être possible aussi de déposer vos plans de gestion de données si vous voulez les conserver ailleurs. Euh, et oui, les télécharger, euh, c'est pour le moment le plus sécuritaire. C'est certain que Portage fond des outils en, dans l'optique de les garder à long terme. Fait que ça m'étonnerait qu'ils se débarrassent de tout ce qui existe présentement, mais euh, présentement, ce serait peut-être l'idéal de le télécharger. Et quand on parle de format, ben, vous pouvez, comme je, je vous ai montré, télécharger dans d'autres formats qui pourraient être plus euh, pérennes, si on peut dire. Là. Euh, je pense le XML, entre autres, qui est là. Mais le PDF comme tel... Présentement, ça reste un format sécuritaire. Donc, si vous voulez le télécharger en PDF et le garder, vous n'aurez pas de PDF 1.2, ça n'existe ça plus, <rire> mais vous pouvez tout simplement aussi le garder en PDF si vous voulez. En Word, je le conseille moins, mais PDF, XML, c'est des bons formats. Très bien, merci, questions? Émilie. Oui, c'est ça. Alain continue euh, pour dire qu'il n'est pas certain que Portage, avec son interface en ligne, va encore exister dans 20 ans, mais Portage, Portage déjà a changé de, de nom, donc euh, mais au niveau national, cette alliance va exister, espérons-nous. Oui, oui, oui, puis c est, c est, oui, ça, je suis d'accord avec vous que peut-être que le portage va changer, peut-être qu'ils vont se transformer, mais euh, je pense qu'ils ont quand même une préoccupation de conserver ce qui, va, ce qui existe déjà. Puis si ce n'est pas eux, bien, ça va être les institutions elles-mêmes qui vont avoir la, la, la préoccupation de le préserver. Mais euh, je, je suis d'accord que le plus simple, c'est de le télécharger pour vous. D'accord, j'ai une autre question, Émilie, oui. euh, est-ce que tu veux le faire maintenant ou après? Ça dépend si c'est en lien avec ce que j'ai discuté déjà ou pas? Mais c'est en fait avec, avec le plan de gestion de données, je pense qu'on peut aller à la fin si tu veux continuer, parce que okay. c'est une question sur l'expertise, qui a la meilleure expertise pour créer le, le plan de gestion de données. Donc, Parfait. on okay. peut le faire maintenant ou à la fin, c'est comme tu veux. Alors, maintenant que j'ai la question, je vais le faire maintenant. <rire> euh, juste, euh... Dans, dans, dans le fond, la question, c'est euh, qui qui est le mieux placé pour rédiger le plan de gestion de données exact Il y a la meilleure expertise pour créer des, les différents modèles directives institutionnelles, les bibliothécaires, la recherche, les TI, euh, tout en comité. Donc, ok. Euh, ça, je vous dirais que ça dépend des institutions. Euh, la plupart du temps, l'expertise va être du côté des bibliothèques, parce que euh, quand vous allez dans la page de ressources de portage, justement, la plupart du temps, ça mène vers soit des bibliothécaires, soit des services de, re, de, de soutien à la recherche qui sont dans les bibliothèques. fait que si jamais, euh, en fait, ça c'est souvent aussi les gens qui sont administrateurs de euh, l'assistant PGD, donc c'est eux qui pourraient monter des, euh, des, des modèles, des nouveaux modèles de, de PGD. C'est sûr qu'ils euh, ne feront pas... Ils vont le faire eux-mêmes pour l'institution. Ça, oui. Mais quand il y a des besoins particuliers, disons, pour une chaîne de recherche, un groupe de recherche particulier, dans ce cas-là, il faut le faire euh, les deux ensemble, donc, euh, en collaboration. Fait que, je vous dirais, principalement du côté des bibliothèques, mais quand il y a des besoins particuliers, c'est avec les chercheurs directement. Oui, et ça, ça découle quand même de la politique institutionnelle qui, quant à elle, est faite vraiment en, co en équipe collaborative entre la le bureau de recherche, les, les administrateurs, les bibliothèques, le TI. Donc, c'est vraiment une équipe euh, interdisciplinaire de l'université. Puis par mmh. la suite, oui, c'est les bibliothèques qui mettent en application euh, les templates, les gabarits, etc. Mmh. Très bien. Merci, Émilie. Plaisir. Euh, je vous ai parlé des modèles, donc les modèles qui étaient disciplinaires avec euh, des questions différentes par rapport aux sections. Là, il y a aussi des exemples qui existent. Les exemples, c'est vraiment les des modèles, mais avec euh, des vraiment euh, remplis, donc des vrais projets ou des projets imaginés avec comment est-ce qu'on pourrait répondre aux questions. Vous avez les, grandes, euh, les, les grands domaines qui ont été abordés pour l'instant, il va y aura probablement aussi des exemples qui vont être euh, développés un peu plus tard. Euh, vous allez pouvoir toutes les trouver dans les ressources de formation, là, de tous les, les, les exemples. Euh, puis ce qui est le fun avec les exemples, ça, ça vous donne une idée de ce que c'est. Donc vous avez la question, vous avez la réponse et vous avez aussi parfois des encadrés, euh, orangés, jaunes, qui vous donnent encore d'autres conseils. Comment est-ce que vous pouvez répondre à ces questions-là? Ça, c'est vraiment utile. Honnêtement, moi, j'utilise beaucoup les exemples parce que ça me permet d'avoir une idée, OK, bien, comment justement répondre à une question? Est-ce qu'on dit juste, dans ce cas-ci, euh, OK, on répond 30 gig, ou est-ce qu'on va plus en détail? Donc, euh, surtout qu'ils sont disciplinaires aussi, fait que ça, ça peut vraiment donner une idée dans une discipline propre, OK, bien, comment on pourrait... Euh, aller chercher les informations qu'on a besoin pour telle, telle, telle, telle question. fait que je vous les recommande. Si jamais euh, dans les exemples de portage, vous ne trouvez pas ce que vous avez besoin, il y en a d'autres. <rire> il y a des tonnes d'exemples de plans de gestion de données. C'est sûr que quand on sort à l'extérieur du Canada, des fois, ça s'applique moins, mais euh, il y en a vraiment, vraiment beaucoup dans ces, les ressources que je vous mets ici, donc en français, en anglais, en d'autres langues. N'hésitez pas à aller voir, ça peut être vraiment utile. Autres ressources de plan de gestion de données, euh, je vous ai mis ici des liens. Vous allez avoir ma présentation, donc vous pourrez cliquer sur ces liens-là euh, de webinaires, de présentations euh, sur les les, les euh, je Cherche le terme en français. Des listes de vérification euh, pour savoir si le plan de gestion de données est complet. Et j'ai mis en, à la fin le lien vers les ateliers qui ont lieu présentement euh, la semaine. de. Euh, de l'Alliance, euh, sur les, les, la politique des trois organismes. Donc, euh, lundi, je pense que c'était l'atelier qui était euh, sur les plans de gestion de données, justement. Donc, il y a eu des présentations vidéo qui sont à venir, mais si ça vous intéresse, sur ceux qui ne l'ont pas encore euh, vu et qui sont intéressés, la chose, c'est que c'est en anglais, mais ils sont quand même super intéressants. Je vous ai un peu parlé, euh, au, au cours de ma présentation, de quelques éléments qui sont à venir avec l'assistant plan de gestion de données. Euh, deux choses. En lien avec les groupes portages, il y a des réseaux d'experts. Si jamais vous ne savez pas, il y en a un qui est sur la stampé, euh, sur les PGD comme tel. Fait eux, ils développent des outils et il y a aussi le comité directeur qui évalue, eux, c'est quoi euh, dans les propositions d'amélioration apportées à l'outil, c'est lesquelles qu'on devrait euh, mettre de l'avant en premier. Donc, des choses qui sont vraiment euh, qui vous devrait sortir prochainement, il y a deux tutoriels vidéo qui vont apparaître. C'est l'introduction au plan de gestion de données, puis l'introduction à l'assistant plan de gestion de données. En fait, ils sont pratiquement terminés. La seule chose, c'est que la Noiraine a changé de nom pour l'Alliance. Donc, il faut tout qu'ils change le look. <rire> c'est principalement ça qui a retardé la sortie, mais ça s'en vient. Il y a aussi un guide actualisé pour les administrateurs de l'assistant plan de gestion de données qui s'en vient. Ça, c'est surtout du côté administrateur. Donc, euh, suite à la version 2.0, il y a un nouveau guide qui était encore là sur le bord de sortir, mais ils vont faire des modifications dans le code du, de l'outil, donc ça change, ça retarde un peu la sortie du guide. Des nouveaux exemples et modèles, c'est en réflexion. L'intégration API avec d'autres systèmes. Comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par le fait de rédiger deux ou trois fois la même réponse, à peu près les mêmes questions. fait que y a ça qui est en train d'être développé. Ça ne veut pas dire que ça va être magique, que ça va bien fonctionner, que votre institution va l'installer tout de suite, mais au moins, on s'en préoccupe et on essaie de trouver des solutions à ce problème-là. Création de dépôt de plan de gestion de données. Donc, C'est aussi une idée qui est, qui est en, qui, qui, qui va possible, possiblement se faire dans les, je réponds. pas, prochains mois parce que je ne sais pas assez, là, mais prochainement, et aussi d'autres améliorations. Ce n'est vraiment pas quelque chose de fixe, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui se développe. Pour terminer, on sort un petit peu des plans de gestion de données pour euh, vous parler de deux ressources que euh, Portage a sorties euh, cette année. Il euh, y a la boîte à outils pour les données sensibles. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça vous donne un glossaire terminolo terminologique sur l'utilisation des données sensibles à des fins de recherche. Une matrice de risque liée aux données de recherche avec des êtres humains. Je vous ai mis un petit exemple en bas. Donc, euh, à partir du moment, euh, quel, du, selon le type de consentement que vous avez, est-ce que le risque va être faible, moyen, élevé, extrême? C'est très intéressant à, à aller voir. Puis, un langage en, mat en matière de gestion de données de recherche pour le consentement éclairé. Donc, quel mot utiliser pour être sûr que le consentement que vous allez faire signer va être un consentement valide? Et vous avez aussi des ressources relatives à la COVID-19 qui ont été euh, déposées. Donc, euh, un guide sur le partage de dépôts rapides des données sur la COVID-19, un arbre décisionnel qui permet de déterminer si les données peuvent être partagées ou pas, une directive sur la dépersonnalisation des données, un guide qui liste les documents requis pour les dépôts, puis un document pour aider les chercheurs à choisir un dépôt pour les données de recherche sur la COVID-19. Donc, tous ces documents-là sont disponibles sur le site de partage. Et là, je me tais, je vous laisse la parole. <rire> si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Euh, on a un peu de temps, je pense, pour la discussion. Et sinon, ben, vous avez toujours vos euh, ressources locales qui sont euh, disponibles pour vous. Très bien. Merci beaucoup, Émilie. Mais oui, on a fini euh, à 13h45, toujours hein, heure atlantique. Donc, on a une quinzaine de minutes pour des questions, commentaires, si vous les avez. Euh, C'était une présentation. Euh, très complète, donc on a eu beaucoup. Euh, euh, beaucoup d'informations. Euh, Alain se demande si on peut parler vidéo-audio. Je pense que oui. Euh, oui, bien sûr. Je ne sais pas si je dois contrôler les, les accès ou tout le monde peut le faire pour euh, lui-même. Mais essayez, Alain, allez-y. Non, pas de... Euh, vous n'avez pas de... Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui, oui, oui bon, très okay. bien. Donc, euh... Moi, je suis toujours préoccupé, euh, justement, euh, pour garder les choses à long terme. Et là, je vois un reportage qui fait des interfaces pour faciliter. Mais euh, est-ce qu'il y a des gens qui font ça en dehors Une fois qu'on a une question, on pourrait les écrire dans autre chose. Est-ce oui. qu'il y a une obligation à aller là C'est juste un aide, si je comprends bien. Pour y oublier. C'est exactement ça. C'est un outil. Donc, okay. vous pourriez tout simplement télécharger les questions, les remplir dans Word, et après ça, Par les exemple, utiliser à part. Aussi. Tout à fait. Là, mais vous êtes obligé d'utiliser l'outil. OK, d'accord. Donc, c'est pour être sûr de rien oublier. Exact. OK. Je comprends un petit peu mieux. C'est pour ça que je posais la question est-ce qu'on peut l'éditer Oui, mais dans le fond, a des questions, on peut se monter quelque chose à côté, qu'on réutiliserait oui. d'un projet à l'autre. Ou... L'important, okay. c'est de couvrir toutes les, les questions, couvrir tous les sujets. Mais si vous ne voulez pas l'utiliser, c'est votre choix aussi. Là. Si vous pensez okay. qu'un autre format serait meilleur, oui, il n'y a aucun problème. C'est bon, merci. Ce qui est bien avec l'outil de portage, c'est que comme Émilie a mentionné, il y a des, des, des outils institutionnels, c'est-à-dire on peut créer une instance institutionnelle pour l'université de votre appartenance. Votre bibliothécaire va le faire probablement. Puis il y a des, des gabarits qui sont déjà préparés pour vous, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez justement télécharger puis les adapter. Mais c'est vraiment avec les, les exigences et les, les recommandations de votre institution. Ben, ben, en fait, la suite, j'ai fini poser la question, mais je la pose là, c'est qu'on pourrait contribuer ou un chercheur, moi je ne suis pas un chercheur directement, mais je soutiens les chercheurs, un chercheur pourrait peut-être contribuer à mieux de en quelque part. Je ah, ça remonterait un portage ou ça resterait dans son institution par contre. Je ne sais pas. Ben, ça peut être les deux, parce que si jamais le chercheur a euh, vraiment une super bonne idée qui pourrait aider un modèle, ben, et ça peut être amené jusqu'à Portage, puis ensuite, il faut avoir des, des améliorations apportées au modèle ou aux exemples. C'est vraiment utile, ça, c'est quelque chose que Portage veut vraiment avoir. Là. Plus on a oui, d'exemples, euh, plus on a de besoins concrets, c'est ça qu'on veut. Là. Comme l'open source, tout le monde peut contribuer en retour. <rire> ça de... OK, bon, Merci. Merci, Alain. Là, je vois Judith Bourque. Est-ce que, est que vous allez parler? Euh, oui, c'est oui, ça. Excellent. Je, je, je vais essayer de lever la main. Je ne sais pas si vous m'entendez. Um, c'est ça, c'est que bonjour. Moi, je suis de l'Université de Moncton, ou plus spécifiquement l de l'Institut de Donnage du Savoie, qui est situé à l'Université de Moncton. Um, on travaille présentement sur un projet de recherche qui s'appelle le Polymer. Puis um, nous, on fait une collecte de données sur la tenue des promesses électorales des gouvernements. Um, donc, c'est un projet super intéressant. Puis un des volets de notre projet, c'est que euh, on publie notre, euh, nos données au courant d'un mandat. On les publie en ligne euh, au fur et à mesure que le mandat avance. Puis je me demande si vous avez des idées, de, si vous connaissez des projets ou des formules de gestion de données qui, qui tiennent en compte vraiment la production et la publication quasiment en simultané euh, des données de recherche. Donc, si jamais vous avez des conseils ou quelque chose, que je pourrais en contact avec quelqu'un d'autre. Mais je vous là. Euh, oui, en fait, on a un projet, nous, à Laval, qui fait fait ça, qui était en lien avec la pandémie, euh, donc il y avait des, des questionnaires, puis c ils publiaient leurs données au fur et à mesure, ils n'attendaient pas la fin du projet, mais euh, je ne pourrais pas vous donner assez d'informations présentement, mais je vais essayer, je vais, si vous mettez votre nom, euh, votre adresse courriel, je vais essayer de vous mettre en contact parce qu'on a effectivement un cas, en tout cas de notre côté, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la salle virtuelle qui a des exemples, mais je trouve que c'est intéressant comme, comme cas. Juste pour ajouter, Judith, mettez-moi un CC parce qu'on est à la même institution, puis je serai, je serai intéressée à faire un suivi là-dessus également, Judith. Merci. Okay. Très bien. Donc, on a eu un commentaire. Merci beaucoup, Judith. On a eu un commentaire. Il y aura un appel pour le groupe d'experts de portage à créer de nouveaux exemples, modèles de PGD, puis c'est ça, dernièrement, Eliana. Plusieurs qui ont été ajoutés, puis c'est toujours bilan, donc en français, en anglais, puis le travail continue. Donc c'est un groupe d'experts de, qui qui produit beaucoup, beaucoup de de contenu très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions euh, de la salle, commentaires ou par écrit ou Daniel, je vois Daniel. Oui, que bonjour. Une question, bonjour. Euh, D'accord. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a lieu de faire un, un plan de gestion des données pour une recherche qui aurait eu lieu euh, il y a dix ans, qui est terminée? Ça, c'est uniquement si ça vous tente, <rire> je dirais, parce que yeah. comme tel, ça ne sera pas utile. D'accord. Je, Mais... je pense que c'est plus comme pour orienter. C'est que présentement, le chercheur euh, se pose des questions est en train de le faire. Par contre, de faire un plan de gestion des données, ça l'aurait Mieux structurer peut-être l'organisation ouais. des… Euh, des parce on, on parle de d'entrevues de, okay. qui ont eu lieu. Euh, OK, mais dans, dans le fond, ce n'est ouais. pas nécessaire pour la… la subvention mais... est terminée, la recherche est terminée. C'est ça. Je dis non, mais en fait, ce qui serait utile, c'est qu'il euh, y a certaines questions qui sont posées dans le plan de gestion de données qui pourraient servir à nettoyer ces données-là, donc de, justement de finir le projet pour le mettre genre comme un paquet cadeau, donc le mettre propre pour être sûr que si jamais plus tard il y a besoin de retourner à ces données-là, il va pouvoir les, les, les retrouver puis avoir toute la documentation et tout ça. Fait que C'est plus dans ce sens-là que je vois l'utilité, mais de remplir toutes les questions, non, parce que justement il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus d'équipe de recherche, a, c est, c est, ces questions-là ne sont pas utiles, mais question de préservation long terme, là oui, question de documentation, je pense que ce serait pertinent, Fait il y a certaines sections qui seraient utiles justement pour vraiment conclure le projet, puis après ça, le mettre de côté. Puis, s'il y en a besoin, il va être là. D'accord, merci. Merci beaucoup. On a une question de Nadia, question qui nécessite peut être une boule de cristal. Alors, Émilie prépare ta boule de cristal. À quel point la qualité d'un PGD va influencer l'octroi d'une subvention des organismes subventionnaires canadiens une fois que ce sera obligatoire? Donc, la qualité. Oui, C'est pas gentil, ça, Nadia, comme <rire> question. Euh, en fait, euh, je ne sais pas si vous étiez là à la première présentation que j'ai parlé de l'atelier de l'Alliance cette semaine lundi. Il y, a, il, y a, il y en a été question avec euh, quelqu'un du CRSH. Euh, Ce n'est pas clair. En fait, ils ne le savent pas encore parce qu'ils n'ont pas encore formé les évaluateurs qui vont évaluer les nouvelles demandes de subvention avec les plans de gestion de données. Donc, on ne le sait pas. Je ne peux pas répondre, selon moi, personnellement, si je me base sur la plupart du temps, euh, les, euh, les recommandations des organismes subventionnaires sur la science ouverte et tout ça, ce n'est pas nécessairement ce qui influence le plus. Euh, donc oui, ça va être important, mais à quel point la qualité va être importante, je ne suis vraiment pas convaincue. Je l'espère, mais personnellement, je n'en suis pas convaincue. C'est pour ça que le but, c'est que ce soit le plus utile possible à, aux chercheurs. À la fin de, de cet exercice, c'est vraiment pour l'équipe de recherche que c'est important, donc c'est ce qu'on est en train de créer au niveau national avec la politique, c'est vraiment pour, euh, pour aider à promouvoir la bonne gestion des données de recherche. Donc moi, j'étais présent au webinaire justement cette semaine sur les trois piliers euh, de, de la nouvelle politique des trois organismes. Alors, sur le, la compliance, ce qui a été dit que les, les plans de gestion de données vont être reviewed, mais pas evaluated. Donc, ils ne seront pas évalués sur la qualité. Mais en tout cas, ça, c'est pour, pour commencer. Je ne sais pas, d'ici plusieurs années, je ne sais pas comment ça va se développer. Mais pour le moment, oui, il y aura un mécanisme de révision dans le sens de reviewing, mais pas l'évaluation sur la qualité. Puis, on va enlever des points, puis ça va, ça va, ça va influencer les choses. Donc, pour le moment, pas, ça ne va pas arriver. Très bien. Merci Nadia pour cette question. Donc, on a encore cinq minutes euh, dans la réunion. Si, euh, si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, euh, moi, ce que, ce que j'ai noté à quelques reprises, en fait, Émilie, durant ta présentation, on a parlé de, de la préservation numérique. Puis, c'est aussi euh, des tâches que tu euh, effectues à l'Université la, Laval. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui, euh, qui est à noter. Ce sera une, une idée euh, Intéressant pour un autre webinaire, pour un autre atelier pour parler de la préservation numérique, justement. Oui, bien une des choses, euh, je fais de la publicité à long terme, là, mais en février euh, au BCI, on va organiser une semaine euh, qui est l'équivalent de la Love Data Week. Et euh, une, des, euh, une des, des, des, des webinaires que je veux faire, c'est sur la préservation numérique des données, justement. Fait que ça, euh, parce que je pense que la, la la sensibilisation, euh, la compréhension de c'est quoi la préservation numérique à long terme, c'est encore, on est encore au début, euh, donc ça vaut la peine de euh, donner le plus d'informations possibles là-dessus. Oui, c'est euh... excellent, mais est-ce qu'il y a déjà des, des informations disponibles? Est-ce qu'on peut aller sur non. le site? Pas, pas, encore. Encore, pas encore, mais ça va venir et vous allez pouvoir le, on va, le voir. On va garder -le <rire> pour ne pas manquer ça, parce que c'est sûr que c'est une question très pertinente, puis on on est très débutants là-dessus. Parfait. Merci beaucoup, Émilie. Une autre question de Judith. Est-ce qu'il y a un dépôt au Canada pour les bases de données? Par exemple, il y a ICPSR aux États-Unis. Donc, euh, quand, quand, quand vous voulez dire les bases de données, ça veut dire euh, les, les, les données de recherche sur les données quant Oui, c'est oui, ça comme un endroit pour, pour euh, archiver les données et qu'elles soient accessibles à d'autres chercheurs, etc. Um, okay. Je sais que ICPSR, eux, ils ont un, un système aux États-Unis qui, qui les chercheurs peuvent soumettre leurs données. Et moi, je me demandais ça, si les, y avait les données qui... de recherche ou en sciences ah. sociales. Uh, oui, en fait, ça sera le, la thématique du prochain webinaire justement où déposer les données. Il y a déjà des dépôts de données qui sont disponibles, uh, qui, uh, qui où on peut aller voir, uh, aller consulter les données de recherche d'autres uh, d'autres projets. Alors, ça sera. Ce sera la thématique du, euh, du prochain webinaire, mais la réponse est oui. Euh, C'est oui, un, un beau délivre. lien vers le prochain webinaire. Et euh, oui, euh, moi, je viens juste de mettre un lien vers euh, quelque chose que j'ai fait pour la, familiariser les gens avec les termes de préservation numérique, là, en lien avec l'Halloween. Donc, si ça vous tente de regarder ça. Et oui, euh, pas de problème pour euh, Monsieur Veillu euh, après. D'accord. Puis, on a une question de Geneviève. Est-ce que vous pensez que les participants à la recherche devraient se voir offrir un choix pour la réutilisation de leurs données pour d'autres recherches ou cela devrait être seulement affirmé dans le formulaire de consentement? Les participants à la recherche. Si les participants à la recherche devraient se voir offrir un choix pour la réutilisation de leurs données, ça veut dire s'il faut demander leur permission de réutiliser les données dans d'autres projets? En fait, je peux peut-être préciser ma question si vous voulez. Moi, je me demande, tu sais, est-ce que dans les formulaires de consentement, on devrait seulement comme leur dire d'emblée que leurs données vont être réutilisées pour euh, d'autres, vont être déposées puis pour pouvoir être réutilisées dans d'autres projets de recherche? Ou est-ce qu'ils devraient comme pouvoir euh, dire oui ou non à ça, dans le fond, que ça soit euh, qui puissent participer à une recherche sans que leurs données soient réutilisées. Ce serait quoi la meilleure pratique selon vous? Moi, la plupart du temps, là, ce que je vois, c'est d'offrir la possibilité. Donc, okay. ils participent à la recherche et ensuite, il y a la possibilité d'accepter que les données soient réutilisées pour d'autres recherches. Mais il y a peut-être d'autres pratiques, là, mais moi, la plupart du temps, ce que je vois, c'est les deux séparés. OK. Merci. Très bien. Merci, Geneviève, pour votre question. Il nous reste une minute euh, s'il si, euh, y a un euh, dernier commentaire, une dernière question. Sinon, on veut remercier Émilie euh, pour cette présentation-là. Merci beaucoup. Donc, ça a suscité beaucoup de questions. Puis, euh, espérons pour la suite qu'on va apprendre davantage sur la préservation numérique. Puis, on, on va utiliser les, les plans de gestion des, des données de recherche, euh, surtout avec toutes les... Euh, les outils qui nous sont offerts, ça, ça devient de plus en plus facile. Et, en tout cas, c'est de plus en plus facile, oui, de, de s'y mettre. Alors, merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Puis merci à vous tous et toutes. Et bon après-midi. Puis j'espère vous voir au prochain webinaire. Il nous reste deux webinaires de la série. J'ai mis le, le lien dans le chat. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Bon après-midi.